Bonjour tout le monde, alors je vais vous présenter une bande dessinée. Donc il s'agit de Tes de devis de Pénélope. De Judith Van Stendhal aux éditions du Lombard. C'est une chirurgienne qui travaille pour une organisation humanitaire et qui part donc en Syrie pour essayer de sauver des vies. À côté de ça, elle a aussi une autre vie puisque c'est une citoyenne belge qui a une famille en Belgique. Et en fait quand elle retourne en Belgique, elle retourne avec un fardeau qu'elle porte avec elle, sa vie de médecin humanitaire et avec toute la souffrance qu'elle côtoie au quotidien. Donc ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est la construction. Le parallèle qui est fait entre ces deux vies donc la vie en Belgique et la vie à Alep donc on voit par exemple sur cette page donc en haut on voit sa fille qui se réveille en pleine nuit et en bas on voit donc son acte de chirurgienne en Syrie et donc cette construction en euh, en deux plans est assez intéressante et saisissante et elle montre vraiment en fait la différence et le paradoxe qui existe entre ces deux vies complètement différentes au niveau de l'esthétique euh, les illustrations en aquarelle sont vraiment très belles elles sont à la fois douces. et et puis aussi violente et il y a notamment la couleur rouge qui s'impose très vite en fait dès le début de la bande dessinée qui apparaît comme la couleur de la souffrance alors on la retrouve d'ailleurs sur la couverture donc on voit cette petite tache rouge avec cette fillette en fait c'est une fillette qu'elle n'a pas réussi à sauver en syrie et donc c'est une image qui vit la hante quand elle est aussi chez elle en belgique c'est vraiment un album super fort qui aborde des sujets comme la guerre la souffrance le traumatisme et puis aussi les relations familiales et les dictats de la société avec notamment la figure de la femme. Et donc voilà, donc je vous recommande vraiment la lecture de cette bande dessinée. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et puis aussi à vous abonner à la page YouTube de la bibliothèque. A bientôt